Lyon et ascendant Lyon, dans votre horoscope du mois de septembre, euh, il y a une domination, mais alors vraiment euh, euh, très hégémonique euh, du, de la Vierge, hein, votre signe voisin. C'est-à-dire que pendant un moment, toutes les planètes étaient dans votre signe, et maintenant elles se sont déplacées, elles sont en Vierge, un secteur du ciel qui représente vos avoirs, votre nature de propriétaire, votre volonté d'acquérir, alors c'est le moment, hein, si vous avez envie d'acheter quelque chose, euh, si vous avez une dépense importante à faire, eh bien c'est en ce moment qu'il faut, qu faut la faire. Euh, bon, j'émettrai quand même quelques réserves parce que le soleil va faire des dissonances, hein, surtout la semaine du 7. Donc je vous conseille de d'écouter les prévisions pour la semaine du 7 parce que je vous donnerai plus de détails. Là simplement, euh, si vous avez un achat à faire, si vous avez euh, un engagement quelconque à signer, surtout essayez de bien lire entre les lignes et de ne pas... Euh, euh, de manière à, à pas vous faire avoir hein, sur, sur quoi que ce soit. Bon, c'est pas trop dans votre nature, hein, vous n'êtes pas naïf du tout, mais bon, on a parfois affaire à des gens euh, hein, qui n'ont aucun scrupule. Et euh, justement, le, les dissonances qu'il va y avoir sur la Vierge vont ôter tout scrupule aux gens qui déjà en ont pas beaucoup. Donc vous pourriez avoir à, à vous en plaindre. Hein. Euh, il se trouve que, euh, bon, cette période vierge sera pas euh, vraiment enchanteresse hein, pour vous le lion, mais alors la période balance qui va suivre à partir du 23, alors là du coup vous serez quand même nettement mieux servi par les astres. Le soleil va occuper un secteur de communication et d'échange, donc déjà tout ça ce sera plus facile, il ne sera pas du tout en rapport avec Neptune, il sera en rapport d'ailleurs avec aucune planète, et donc il pourra briller beaucoup plus que d'habitude, parce que quand il y a des planètes qui sont en aspect, eh bien bon, c'est moins, euh, moins évident. Là, il sera libre de toute, de toute configuration et donc vous pourrez donner votre maximum dans le domaine, des négociations, des échanges, des petits déplacements aussi et surtout des démarches que vous avez à faire, parce que vous allez voir que euh, mercure va beaucoup vous aider aussi dans ce domaine. Côté travail, euh, bon, géré par mercure, hein, vous le savez, c'est euh, parfois un petit peu par mars, mais bon, mercure c'est surtout quand vous faites travailler votre intellect. Hein. Donc mercure va être en vierge, bon, euh, bien évidemment, mais que jusqu'au 14, hein. après elle sera en balance. Donc tant qu'elle sera en vierge, ben vous serez obligé de tenir compte des détails. Et ça, alors ça vous casse les pieds, les détails, vraiment, euh, vous aimez bien avancer assez rapidement, vous êtes un signe de feu, hein alors que bon ce mercure en vierge, bon, dans un signe de terre, il euh, y a un côté un petit peu euh, resserré, voyez, euh, euh, l'impression que vous allez avoir euh, c'est que vous jouez petit bras comme on dit au tennis, euh, que vous n'avez pas euh, intellectuellement que euh, euh, vous n'êtes pas à la hauteur peut-être, je dis pas que vous n'y êtes pas, mais vous penserez, vous, peut-être que vous n'y êtes pas, alors que bon, euh, tout simplement ce sera plus une impression qu'une sensation, euh, qu'une réalité. Hein? Et puis alors les questions d'argent vont certainement vous freiner. Hein? Alors peut-être que vous avez quelque chose à acheter, mais bon, euh, vous ne serez pas du tout enthousiaste, hein? on ne peut pas dire que vous irez franchement. Après le 14 du coup, là euh, tout ira comme sur des roulettes, hein. que vous ayez une négociation à faire, une tractation euh, des palabres, enfin tout ce qui est de l'ordre de l'échange va être favorisé par la présence de Mercure en Balance, qui sera euh, bon, qui ne fait pas de mauvais aspects et qui sera donc pour vous euh, un auxiliaire de choix pour, euh, pour euh, vos affaires euh, commerciales, par exemple, vous serez euh, sûrement euh, un des meilleurs vendeurs euh, du mois, hein, enfin de la seconde partie du mois. Euh, vous aurez, euh, comment dire, les mots pour le dire, hein, la, la tchatche, euh, le, vous direz exactement ce qu'il faut et au bon moment donc forcément ça vous réussira. Du côté des amours, on a le même schéma, hein? euh, Vénus en Vierge en première partie de moi, Vénus en Balance en deuxième partie de moi. La Vénus de la Vierge, bon d'abord elle est en exil, donc elle n'est pas très généreuse, hein? Euh, ensuite elle est gérée par mercure, donc c'est du mental hein, tout ça, euh, ce qui fait en conséquence que vous, à mon avis, vous ne vous laisserez pas facilement aller à ce que vous ressentez et surtout vous analyserez un peu trop vos sentiments, les comportements de votre chéri, vous trouverez que... Ah mais vous vous demanderez si par hasard il n'a pas rencontré quelqu'un d'autre, s'il ou elle ne va pas vous abandonner, vous voyez, vous serez un peu dans la crainte de perdre, hein, parce que c'est vrai que la Vierge est un signe d'acquisition, mais qui dit acquisition dit perte aussi, hein. toujours, ça va toujours ensemble et donc bon, euh, vous serez un petit peu trop possessif pendant cette période où Vénus sera en Vierge, et puis pareil, écoutez l'horoscope de la semaine parce que je vous donnerai d'autres détails. Euh, après le 14, changement d'ambiance, Vénus sera en Balance, donc chez elle, très puissante et euh, du coup vous retrouverez une belle complicité avec votre partenaire, hein, si vous êtes à deux évidemment, vos échanges se passeront bien, vous serez d'accord sur tout, vous aurez peut-être même un nouveau centre d'intérêt qui vous rapprochera, donc euh, voilà ce sera une bonne période. Et si vous êtes célibataire, alors je vous engage vraiment à sortir, à aller dans des lieux animés, euh, où il y a du monde où euh, bon éventuellement on pourrait... Euh, on pourrait euh, s'adresser à vous, vous parler, vous inviter à boire un café, enfin tout ça étant euh, bien évidemment dépendant de votre âge, hein, parce que euh, si vous avez euh, 30 ans, 40 ans effectivement ce sera pas facile pour vous. Hein, de vous rendre dans ce genre d'endroit un peu très vivant, euh, et, mais si vous avez 60 ans, euh, bon, euh, disons que vous n'aurez pas trop envie de sortir de chez vous, et pourtant, euh, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais alors vous pouvez, il y a la fenêtre Internet, hein, qui est une fenêtre grande ouverte sur le monde, donc euh, hein, essayez de vous y mettre si jamais vous n'y êtes pas encore. <musique> On termine avec la forme, l'énergie la, euh, que vous pouvez développer, euh, et euh, cette énergie est gérée euh, par Mars. Alors parfois ça touche la santé, parfois ça touche votre activité, votre énergie. Il se trouve que Mars est en vierge, elle aussi, et que ben, en vierge, Mars ne prend pas de risque, hein, elle reste euh, un petit peu réservée, prudente, euh, et euh, bah, ma foi euh, ça ne peut que vous servir, parce que vous êtes un signe quand même euh, euh, qui est un petit peu impulsif, hein, on peut dire, qui euh, a une spontanéité, mais c'est pas du tout euh, une critique, hein, c'est un, un constat, et parfois euh, bah, votre ascendant peut dire le contraire. Hein, euh, si vous êtes ascendant capricorne par exemple, ou taureau, bah vous serez certainement euh, très content de la conjoncture actuelle qui ira dans le sens, hein, dans, dans, dans le sens de euh, on prend son temps, on fait attention, on fait pas n'importe quoi, euh, voilà. Le problème aussi, c'est que Mars va être opposé à Neptune et que donc euh, euh, soyez extrêmement prudent avec votre argent, ne l'investissez pas dans quoi que ce soit hein, ce mois-ci, ça changera euh, en fin de mois, mais là, pour l'instant, vraiment, il peut y avoir des fraudes, il peut y avoir des escroqueries, vous pouvez perdre de l'argent euh, parce que vous aurez euh, fait quelque chose d'un peu inconsidéré, euh, surtout donc si vous êtes du deuxième e décan. Hein. Vraiment, je vous conseille encore une fois la plus extrême prudence!